Écoutez moi les petits loups, j'espère que vous allez bien cette vidéo, vous allez voir un deck absolument incroyable, je considère que c'est tout simplement le meilleur deck de la méta, alors de la méta par rapport évidemment à mon expérience sur le jeu, mon, euh, mon avis évidemment sur euh, la méta sur ce deck va sûrement évoluer, mais pour le moment voilà, j'ai pas mal tryhardé, ça fait qu'une semaine hein, que le jeu est, euh, est sorti, un peu moins même d'une semaine si je dis pas de bêtises. Et évidemment, il y a déjà des synergies On va dire qui se révèlent peut-être un petit peu meilleures que les autres En tout cas, beaucoup plus sexy Peut-être plus difficile, c'est aussi ça Vu qu'on a peu d'expérience pour le moment sur le jeu Les synergies très tricky sont difficiles Évidemment, euh, comment dire Bon, à maîtriser, mais surtout euh, pour euh, Difficile à jauger, on va dire Pour l'adversaire, et en général, il rentre Évidemment, euh, tout de suite dans le Dans le panneau, euh, si je puis dire Là, vous êtes en train de dire, ah bah oui, c'est évidemment le deck déplacement, Mais je crois que dans tous les cas, je l'avais mis Sur euh, la la vignette de la, de la vidéo en titre. Donc voilà, je vais vous présenter le deck déplacement, un deck que un deck maison tout simplement, mais voilà, pour le moment je ne fais pas de net decking, je ne vais pas regarder euh, finalement les decklists sur internet parce que tout simplement je considère que mon niveau de deck building est euh, supérieur euh, à la populace, et <rire> supérieur aux autres, donc voilà, je ne fais pas pour le moment de net decking évidemment plus tard quand il y aura vraiment des joueurs ultra tryhard, euh, je, je jetterai un petit coup d'œil, mais bon, pour le moment, il faut faire chacun euh, son deck. Vous êtes des joueurs d'Earthstone pour la plupart d'entre vous. Vous avez de l'expérience, peut-être même des joueurs magiques, euh, si vous êtes très vieux. Donc voilà, vous avez de l'expérience dans les jeux de cartes, donc faites-vous confiance. N'allez pas regarder des listes sur Internet de gens qui euh, n'ont jamais joué au jeu de cartes avant et qui tentent des choses qui ne sont pas forcément euh, très bonnes. Bref, euh, la liste que je vais vous proposer, elle est pool 2. Euh, vous savez, hein, ce système de pool qui est quand même... Euh, euh, on va dire caractéristiques de ce jeu euh, Je trouve qu'il est très intéressant Pool 1, pool 2 Alors il ouais, y a deux stratégies évidemment hein, Je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus Mais en gros soit on reste pool 1 et on tryhard euh, Pool 1, le problème c'est qu'on va rencontrer des adversaires Qui auront comme nous peu de cartes, peu de decks Et qui les maîtriseront très bien Soit, et il y a peu de decks finalement aussi Soit on va pool 2 comme moi Voilà le côté curieux finalement On découvre plusieurs cartes petit à petit Et euh, forcément bah, on joue contre des adversaires Parfois qui ont des combos déroutantes Parce qu'on ne les connaît pas on n'a pas toutes les cartes, mais on se fait kiffer. Et surtout, on a euh, un choix un peu plus intéressant de cartes et donc de synergie. On n'oublie pas chaque jour de récupérer, ça c'est très intéressant, euh, les, petites, euh, les petits crédits et le deck que euh, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est ma version, une version qui, qui marche très très bien. Franchement, j'ai énormément, énormément testé le deck. Je le trouve absolument formidable. Euh, c'est tout simplement le deck déplacement. Et déjà, là, peut-être vous êtes en train de dire Waouh, Fichou, tu joues déplacement et t'as pas mis le Miles Morales. Et ben non, je l'ai pas mal testé, justement. Et je trouve que ça va pas dans le deck. Le deck, c'est vraiment un deck combo. Ce qui, pour moi, caractérise ce deck, c'est vraiment le fait de perdre du mana. Parfois, en tout, il y a 21 mana hein, euh, sur les 6 premiers tours, si je dis pas de bêtises. 5, 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Si je dis pas de bêtises, ça fait 21. Il y a vraiment des games où parfois je vais perdre 7, 8, voire 9 mana. Dans la game, c'est-à-dire je perds facile 30 à 40% des mana, en gros le mana flottant. Mais en fait, c'est pas grave parce que justement, ce deck n'a pas besoin de curver. Et c'est toute la puissance de ce deck. Donc, euh, les cartes qui sont présentes dedans. En gros, bon, je vais commencer par les cartes, on va dire clés. C'est le multiple man que vous avez vu sur la vignette. Quand cette carte se déplace, ajoute une copie à son ancien emplacement. Donc l'idée, c'est soit de le Hulk Busterer, si je peux dire. On va fusionner cette carte avec le multiple man. Et en gros, la carte reste un multiple man. Lui, en gros, c'est juste 4 de puissance qu'on greffe à une créature. Évidemment, si on a 2 créatures sur l'emplacement, là, bah, c'est RNG. Euh, le forge, qui permet de donner plus 2 de à la prochaine carte jouée. Donc, on peut booster le multiple man. On a, évidemment, euh, Vulture, qui est très, très cool. Quand cette carte se déplace, elle a plus 5 de puissance ça marche avec le petit Iron Fist, vous faites Iron Fist derrière, vous faites Vulture, hop, il se déplace à gauche. Euh, le placement est très très euh, intéressant, vous allez voir avec ce deck. Enfin voilà, c'est un deck vraiment, euh, les, les premières games que j'ai faites, genre les 10 premières, j'ai fait 10 défaites. Et ensuite, victoire, victoire, victoire, et ensuite vraiment on engrange des victoires. Et surtout, on a l'impression d'être dans la tête de l'adversaire. Ou du moins, on lui met une petite idée dans la tête. Cette idée, c'est, mais mec, ne snap pas, tu vas tout le temps perdre. Euh, donc c'est super sympa. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donnerais, c'est contre un deck déplacement, ne pas snap. Parce que... Ça peut vraiment se jouer au dernier moment et parfois on a l'impression d'être devant et en fait on est derrière. Et le nombre de games que j'ai gagné comme ça. Donc, on a évidemment Craven. Plus de puissance à cette carte quand une carte se déplace ici. Donc, ça c'est très très intéressant euh, également, même si voilà, c'est le genre de carte qui pourrait partir du deck. Hein. Euh, on a le Clock qui est plus cl ou Cloak. Vous le jouez et derrière vous allez pouvoir déplacer des euh, créatures sur l'emplacement où il est. Donc, évidemment, avec le multiple man, avec Vulture, c'est très intéressant. Iron Earth, voilà, pour le côté un peu peps. J'aimais Iron Earth, mais c'est pareil. C'est parce qu'il fallait, à un moment, remplir le deck. Doctor Strange, la meilleure carte du deck, si je puis dire. Déplacez vos cartes à la puissance la plus élevée. C'est méga, méga, méga fort. On a l'enchantress. Euh, parce que je fais cette vidéo le jeudi. Et euh, que jeudi nous sommes sous encore le bar sinistre. Euh, tout simplement. Et qu'il y a pas mal de gens qui vont jouer des euh, cartes continues sur Barciniste parfois. Mais je pense que c'est quand même une carte qui... Voilà, le deck a quand même vocation à rester tel quel. Même quand, même si vous regardez sûrement cette vidéo. Euh, parce que je pense que je vais la poster peut-être vendredi, quelque chose comme cela. Euh... Donc voilà, l'Enchantress reste quand même une très bonne carte tech. Pour le coup, parce que vous avez pas mal de tours vides. En fait, c'est vraiment un deck combo. Et parfois, si vous n'avez pas la combo, bah, vous n'allez rien faire. Vous n'allez pas jouer une carte pour jouer une carte avec ce deck. Parce qu'en fait, le multiple man fait que vous allez souvent avoir plein de boards et tout. Donc... L'enchantress, voilà, elle casse les capacités continues en face. C'est un, voilà, un vrai, une vraie carte counter, euh, counter pardon, qui est très très intéressante. On pourrait même dans l'absolu mettre le Cosmo. Euh, mais bon, j'ai déjà pas mal de, de, de tour 3. Dans le paquet, le, le Cosmo, c'est. Euh, c'est celui-là, c'est le, euh, le petit chiot. Là, les capacités révélées ne se déclenchent pas euh, à cet emplacement. C'est un, un berger créole d'ailleurs ce truc là. Alors, euh, Mdal. Euh, déplace vos autres cartes à un emplacement de gauche, c'est très straightforward, si je puis dire. C'est-à-dire l'adversaire, c'est facile de se dire « Ah, il a Imdal il va faire ça », mais en vrai, même s'il le sait, c'est tellement puissant. Donc ça, super cool. Et pourquoi America Chavez bah, Pour le moment, je considère... Alors moi, je suis de l'école Neneuil sur Hearthstone, c'est-à-dire je considère que la meilleure carte du jeu sur Hearthstone, c'est Neneuil. Et je considère que pour le moment, la meilleure carte du jeu sur ce jeu, sur euh, Marvel Snap, c'est-à-dire Snapchat... Sur Marvel Snap, c'est euh, America Chavez. Tout simplement parce que c'est une carte qui est piochée qu'au tour 6. En gros, vous jouez qu'à 11 cartes dans le deck jusqu'au tour 6. Enfin, jusqu'au tour 5. Au tour 6, vous allez la piocher. Donc en fait, vous pourrissez votre tour 6. Par contre, sur les 5 premiers tours, vous ne jouez que 11 cartes. Vu qu'elle n'est pas piochée. Vous voyez le raisonnement euh, Voilà, j'utilise vraiment pas comme un truc. Ah, tour 6, j'aurai forcément Chavez. C'est vraiment pour lisser le deck, pour ne jouer que 11 cartes dans les 5 premiers tours, sachant que ce sont les 5 premiers tours qui vont compter avec ce deck et pas le T6. Euh, donc voilà. Donc voilà la raison. Donc moi, je serais plutôt d'école à mettre Chavez dans tous les decks. Euh, dans tous les decks un peu contrôle, à part si vous avez un deck un peu curvé et que voilà. Mais Chavez, je trouve ça absolument euh, délicieux. Donc vous voyez, là, j'ai quand même bien monté. Hein. Euh, je suis Vibranium. Et ensuite, on a Omega, niveau 80. Il y a 500 crédits à récupérer. On va essayer de les récupérer. Euh... Voilà, encore une fois, si jamais vous, euh, vous avez envie d'avoir des petits tips sur le jeu et que vous n'avez pas regardé, euh, la vidéo euh, que j'ai faite il y a quelques jours, euh, au début de semaine, ça s'appelle euh, « Bien bien démarrer euh, sur Marvel Snap ». Voilà, je donne vraiment plein d'astuces, plein de conseils, il faut vraiment la regarder. Ça va énormément, énormément vous aider. Euh, bon, moi je snap T1 parce que je suis très confiant. Voilà, un peu arrogant, il euh, est vrai. Euh, bon alors, est-ce qu'on joue au fist tour 1 Je ne pense pas, et l'avantage de ce jeu, c'est qu'on n'est pas de ce deck, c'est qu'on ne va pas curver, en fait, on s'en fout. Ok, euh... tour 2. Donc là, puissance plus 3 aux cartes, avec la puissance la plus élevée ici. Après, le quatrième tour déplace toutes les cartes à un emplacement de droite. Alors, c'est pas mal pour nous, parce que ça fait un déplacement gratos. Le problème, c'est que là, pour le moment, on n'a rien qui déplace. Euh... Écoutez, je vais faire l'iron. Non, je vais faire le forge. Un emplacement à droite. Donc on va faire forge à gauche. En général les cartes vont plutôt de droite à gauche. En gros on met une carte à droite, on la déplace à gauche. Par exemple avec Iron Fist. Ou ensuite et on la redéplace à gauche. Donc j'aurais tendance à plutôt mettre normalement mes cartes à droite. Ou en tout cas les cartes un peu filler qui servent à rien au milieu. Euh, par rapport à Imdal, vous voyez, qui lui va déplacer à gauche. Euh, oh, on pourra déplacer ici. Bon le problème c'est que là pour le moment j'ai rien qui déplace. C'est un peu problématique. Je peux ne rien faire. Je peux ne rien faire. On a 6 cartes dans le deck. Euh, on a 2 cartes clés, Vulture et Multiple Man. La question c'est si on les pioche pas. Euh, donc 6 cartes. Euh, 33% quoi, en somme. Euh, <rire> Statistiquement, est-ce que c'est bon de faire cela C'est pas évident. J'ai pas envie de faire Hulk Bluster maintenant. Je vais prendre le 33%. Je vais passer ici, je vais prendre le 33%. C'est pas trop trop dérangeant, il y a vraiment des, des, des lieux qui me vont bien pour le coup. Donc, euh... après il faut pas trop attendre non plus. D'ailleurs je pourrais concede si j'ai pas la carte ici maintenant. Je pense que ce serait ok. Là le Dr. Strange. Bon après il fait pas grand chose. Ah là là, je crois que je vais juste enchantresse. Je sais pas. Pas grand chose, ça me pose problème. Écoutez, je vais juste. Ah, je crois que je vais juste ça. Hein. Tant pis. Non, on va rien faire ici. Bon, on va juste jouer ça. Histoire de ne pas avoir un tour trop vide. Mais. Et je pense que je concede au prochain tour. Si j'ai pas la carte. Bon ce serait une piètre première game Mais bon J'imagine que vous allez regarder toute la vidéo Et pas vous arrêter sur cette première game Et c'est vrai que là euh, C'est rare cette game là En vrai c'est même la première fois que ça m'arrive Une game autant fizzle finalement si je puis dire On n'a pas forcément perdu Parce qu'on a multiple man Et on a Hulk dessus Ça va quand même être compliqué hein ça va quand même être compliqué mais bon, je vais pas être concede parce que là le multiple man est quand même assez cool. Avec le Hulk Bluster, Collector, Sentinel, intéressant, et de la belle magie lui. Donc Sentinel ça revient en main à chaque fois. Et le Sunspot. Why not OK là on va déplacer et on peut redéplacer. En vrai, on peut faire pas mal de magie sur ce tour. Et on fait ça. Ça va d'abord s'activer et ensuite on fait ça. Écoutez, on va on va faire ça. Il a snappé aussi J'aime bien cette idée Si je le mets au milieu Est-ce que je gagne Non parce que ça Ça va aller à gauche Mais ça ça ira au milieu Ouais je vais le mettre au milieu Écoutez j'aime bien ce spot Vous voyez j'ai vraiment rien fait Dans cette game Mais là ça va faire des choses normales Normalement Des choses cool Le lemdal, Il proc après le déplacement Logiquement Normalement ça devrait proc je suppose ou alors New York ne fonctionne pas comme ça et ça fonctionne comme ça ok donc là ça déplace vu que ça déplace il y a le multiple man vous hein, voyez qui se duplique et voyez on n'a rien fait on a quand même gagné et le côté tricky là vraiment on a fait la pire sortie du jeu hein. d'ailleurs c'était sûrement peut-être une mauvaise idée de faire un Earth. ça a rien apporté donc j'aurais peut-être dû même ne rien faire. Et en fait, j'aurais ça veut dire que j'aurais fait T2 quelque chose, T3 rien, T4 rien, T5 quelque chose, T6, mon Aimdal. Après, le lieu a aidé aussi. Évidemment, sans le lieu, j'aurais concidé avec une sortie aussi catastrophique. Mais vous voyez, le, le, la puissance du truc. Mais c'est vrai que j'ai fait une erreur avec mon Iron ore. Je voulais juste donner un petit plus 2, mais ça n'avait pas de sens. Il fallait vraiment rester sur cette synergie. Ok. Donc là, c'est un peu mieux parce qu'on a multiple man. et Ok. okay. Donc on va multiple man T2, vu qu'on a Iron Earth dans la curve. En vrai, même juste donner plus 2. Alors ça, c'est un Eratum. Hein. C'est plus 2 à 3 cartes sur le board. Et en fait, on va vraiment l'utiliser juste pour plus 2 là-dessus. Quarter. Ok. Ça dépend ce que l'on a. Euh. Ok. Donc on va faire multiple man à droite. Et en fait, j'ai bien envie de faire Vulture... Ah, uh, tu ressens je sais pas. On verra. En fait, ça dépend si c'est... C'est vrai que si c'est Barcini, c'est peut-être un peu chiant. Non. Les cartes jouées ici ne sont révélées qu'à la fin de la partie. Enfin, je vais pas en jouer ici. Euh, donc on va faire l'Iron Earth. Plutôt au centre. On le fait maintenant. On va le faire maintenant. Lui, le Craven, on va plutôt le jouer à gauche. Parce que les cartes vont, encore une fois, se déplacer de droite à gauche. Donc à un moment, les Craven vont voir des cartes qui vont arriver sur le, sa ligne. Et il va prendre pas mal de statistiques. Euh, ok, ok. Je pourrais faire Doctor Strange maintenant. Ça me choque pas. Après, c'est tellement fort que je peux le jouer n'importe quand. Je peux faire juste Craven. Et Forge au centre. Ou alors on forge le Craven. En vrai, c juste pour un peu plus de stats. Ça me choque pas, ce plaît. Ça et ça. On va faire ça. Ça me plaît bien. La mort. Donc, la mort plus 5 euh, de puissance si c'est la seule carte ici. Euh... Bon, lui on connait, hein, il booste les deux adjacents. Et lui, euh, si j'ai 4, 4 cartes en face, il a puissance moins 3. Euh, donc je peux pas vraiment faire enchanter. Sinon, je lui enlève son, entre guillemets, son dot négatif. Euh, donc, regardez euh... le strange. Parce qu'au prochain tour, on, pose, on piochera la Chavez. Est-ce qu'on ferait pas un truc avec Iron Fist ici? Non, Iron Fist ici. Bon, si je fais Iron Fist, Vulture déplace. On va faire ça. Hein. Iron Fist. Vulture ici. C'est le Vulture qui se déplace à gauche. Et donc, il récupère plus suite. Bon, c'est un peu tricky, là, parce qu'on est quand même derrière. On a le Doctor Strange qui peut être pas mal, mais ça va pas être fou. va falloir compter. En fait, souvent, avec ce deck, on va perdre en termes de stats. Par contre, on va gagner en termes de... Voilà, c'est pas sûr, en vrai. Mais bon. Ouais, là, c'est pas sûr du tout. Je crois que je vais concede. On va concede ici. On a, on a trop de retard. Et en général, c'est souvent, on prend deux lignes sur, euh, sur trois. Vous allez me dire, bah, c'est le but du jeu, Fiche, de prendre deux lignes sur trois. Mais ce deck-là, il, il a vraiment cette possibilité sur les deux derniers tours d'abandonner totalement une ligne. Donc l'adversaire, il aura moins de, de, de, de mouvance que nous. Donc en fait, il va être bloqué sur une ligne. Et nous, on va vraiment euh, avoir de la puissance sur deux. Mais là, en fait, je sais pas, ça se mettait pas très bien. Euh, le spot se mettait pas très bien parce que je gagnais pas la ligne du mid. Et ouais Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Ok. Bon, oh, ça, c'est pas trop, trop dérangeant dans l'absolu. Le Multiman, j'ai pas trop envie de le jouer comme ça en... Okay. J'allais dire en, en, en vanilla, mais là, vu qu'on a Iron Earth, ça va. Et peut-être qu'il fallait décaler Craven into Iron Earth, ça fait un peu plus de stats. Une carte ici remplit cet emplacement de copie de cette carte. Écoutez, il y a un play pas mal avec euh, les vultures. En fait le bar sinistre, bon normalement il n'y a plus bar sinistre quand vous, vous, vous regardez cette vidéo. Mais bon ça change pas grand chose. C'est bien avec le deck, mais bon c'est bien aussi avec les decks des adversaires. En général, ils essayent quand même de construire autour. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va. Iron Earth au mid. Et ensuite on fera Traven et Doctor Strange. Là il joue une grosse créa de son deck avec Jubilee. Jubilee, elle est jouée une carte de votre deck à cet emplacement. Donc en général il joue au moins 2 voire 3 tours 6. Vraiment, il joue des gros monstres. Donc. Ah il va me voler mon Hulk bluster Père fort sur Barcinis, embêtant Ça me fait pas perdre ça Après j'abandonne à droite C'est Doctor Strange ici J'aime bien ce spot je sais pas trop ce qu'il en est, en fait je sais pas lui, lui où il va Après il se bloque à droite, ce pas très grave Il n'a pas beaucoup de puissance ici et il n'a pas tant de puissance ici Là on est vraiment bien il peut déplacer ses trucs Mais il est un peu boardlock J'ai 17 à droite, hein. on est d'accord On connaît sa main On connaît sa main euh... Donc en gros Je peux faire juste Chavez là Après il y a un spot où je fais Tiger Et je mets 2-7-7 ici Mais ça ferait quand même perdre Donc en fait si je fais Chavez Je pense que je gagne ici après, lui, il peut déplacer, mais quand bien même il déplacerait, il perdrait à droite. Et je pense qu'il peut pas gagner à gauche. Donc, on va juste Chavez ici. Pour le coup, vous là, la Chavez, elle a du sens. Bon, après, bon, c'est parce qu'on a échangé de main, et voilà. Lui, il avait pas, pas vraiment de carte en main, mais. Ah, merde, il y a les plus 8. Ah, j'ai pas. J'ai pas. Attention à cela. J'avais complètement zappé le plus 4 sur les. My bad. Ah, elle est pour moi, celle-là. <rire> Sorry. Allez pour moi celle-là. J'avais complètement zappé les Jessica Jones. J'ai compté 4. Allez pour moi. Ok, Vous okay. voyez c'est technique, hein, c'est tricky. Hein. Bon là vraiment, celle-là je dois la concede. Et l'avantage de ce côté concede, c'est que c'est un deck assez explosif. Mais parfois on rate la sortie. C'est rare, mais on peut rater la sortie. Et quand on rate la sortie, on peut facilement abandonner et on perd pas beaucoup de points. Vraiment le, le côté retraite avec ce deck-là, il est hyper hyper hyper fort. Bon de manière générale, c'est fort le fait de faire la retraite mais... Bon, faut pas snap comme moi hein, mais bon J'ai un win rate qui est supérieur à mes adversaires Donc je me permets de le faire mais Les 10 premières games je le faisais pas quoi Euh ok écoutez c'est plutôt pas mal parce qu'on a le Hulkbuster sur notre multiple man. Donc ça, c'est vraiment une des combos du deck. Et il y a ça. Ça, c'est strong. Ça, c'est strong. Mais en même temps, c'est quand même moins fort. En fait, ce qui est dingue, c'est de se dire que Hulkbuster, là, ça fait une 16-16. Il se mange à chaque fois et ça fait 16. Mais, j'ai calculé, en fait, Hulkbuster sur ça, c'est meilleur. Alors, ça fait 7. Mais en fait, vu qu'on va souvent le déplacer au moins 3 fois, bah, ça fait 21, quoi. Enfin, ça fait plus, ça fait 28. Après là, vu la main, j'ai pas de carte de déplacement. pourrait considérer le bluster à droite. Mais je suis pas sûr que ce soit si bon. Je pense que je peux faire ça en vrai, ouais, quand même. On va faire ça, quitte à faire Vulture à droite. Et puis, on faudrait récupérer un Emdal, on aura vraiment un super T6. Cosmo ça bloque les reveals, why not. Ah le Strange... On a un truc de déplacement intéressant. Euh... Ah, quoi que. ça marche pas. Il le... y a le Cosmo. On met là. On va bloquer. Ah, c'est tricky. Hein. Là, c'est très, très, très, très, très tricky. Je contre, il ne faut pas faire ça et ça. les Twitch, ok. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop trop grave. Ça booste notre multi-man. Mais vraiment, Cosmo me pose problème ici. Parce que je peux pas avoir de reveal. Après, j'aurais M.D.A.L. au pire. Bon, M.D.A.L. c'est cool. Ça va quand même déplacer une fois. Euh... Ça va quand même déplacer. Est-ce que je fais Iron Earth Ah là là. Je fais M.D.A.L. Pas tant au milieu. Faut pas vulture ici. Ça va déplacer les Zemdals ou pas Vos autres cartes. Je pense que ça va mettre des Zemdals et ça va déplacer les Zemdals. J'imagine. Et donc ça va déplacer Multiman et Forge. Donc en fait, il manquera quelque chose qui sera à gauche. En vrai, à gauche, ça peut être le Vulture. Vous voyez en gros, on fait Vulture ici. Donc là, bon, Blue Marvel, ok, on connaît. Il a full stat. pas sûr que ça fasse quand même gagner. Bon, c'est gros. Hein. C'est quand même très gros. Euh, c'est pour ça qu'on a l'Enchantress. Le, voilà si on avait l'Enchantress, on avait Instant Twin. Après, on peut encore concede. Il faut juste calculer un peu les statistiques. Mais je pense qu'on est gros quand même. On est suffisamment gros. Donc on fait M'dal. Logiquement, il y a, y a Multiman qui va à droite. Donc, à gauche, on va gagner, on va dire. Et est-ce qu'on gagne au centre Le problème, c'est que non, Forge va à gauche. Il y a 9 plus. Il a 9 plus 3 fois 8. Ah, normalement, c'est censé faire gagner. Après, il avait combien de cartes en main 5. Ah, il faut qu'il joue quand même pas mal de trucs. Mais C'est juste que ces créatures, elles étaient grosses quand même. Hein. Donc. Euh Ça pouvait être tricky, mais vous voyez à la fin il a concede parce qu'il euh, ne se sentait pas très à l'aise sur Emdal, mais je pense que ça faisait quand même gagner. Mais il y a plein plein plein de triggers qui sont... Euh... D'ailleurs il y en a un avec... Euh... Je... C'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous parler de tous les petits triggers. J'ai évidemment fait des petits tests. Ah c'est chiant quand ça arrive à gauche. Sinon on avait une super combo avec Pas euh... ouais, avec ça mais avec l'Iron Fist. Tap T1. Il hein. euh, y a une combinaison qui est sympa avec Craven. Vous faites Craven par exemple sur Bar sinistre, ou... Où... Ou je sais pas, un autre truc qui fait que vous allez dupliquer vos craven. Et en fait, si les craven se voient entre eux. Donc en fait, si vous déplacez 4 craven sur une ligne, ou 3 craven sur une ligne, les 3 se voient entre eux. Comme sur Magic et pas comme sur Hearthstone pour le coup. Donc euh... donc il y en a un, il voit les deux autres. L'autre, il voit les deux autres. Donc en fait, chacun prend plus 4. Bon, on a le clock, donc c'est bien. Donc en gros, on peut genre forge. Ah. Détruire toutes les cartes contrôlées par le joueur en train de perdre forge. En vrai, ça marche aussi avec Craven le play. Hein. Est-ce qu'on le fait avec Vulture ou on le fait avec Craven avec... Ça c'est 8 hein, aussi. Hein. Ça c'est 8. Hein. Peut-être c'est mieux de faire Craven. Into clock. En vrai, ça marche. Hein. Vous allez voir justement. Comme ça, ça nous permet de gagner au milieu. Ça nous permet de gagner au milieu parce qu'on aura beaucoup de stats au milieu. Donc là, les Craven bon, ne se voient pas. C'est normal. Ils ne sont pas déplacés. Ok. Elk Bluster, Très intéressant. Donc là, on fait... Euh... Alors, on a un truc sympa avec Clock, Iron Fist pour tout déplacer à droite. En gros, bon, un peu tricky aussi. On n'est pas obligé de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit bon à faire, mais on va le faire. En gros, je pense que c'est quand même ok. On fait Iron Fist. Ah ouais, mais l'idée, c'est de gagner ici. Donc, on va pas le faire parce que l'idée, c'est de gagner là. Mais en gros, on fait Iron Fist au mid. Clock à droite. Le clock trigger sa capacité. Et ensuite, il va au milieu. Et ensuite, je peux déplacer tous mes Craven à droite parce que le proc est allé au milieu. Vous voyez Donc, je veux juste clock euh, au milieu, mais... Vous voyez l'idée Ok. Parce qu'en fait c'est le C'est dans l'ordre En fait c'est le, le... en fait, les... vraiment les triggers à la magic pour le coup Donc c'est ça qui trigger Puis ça qui va dans la pile On résout lui d'abord Et ensuite on résout l'autre Et puis donc là on va dire l'emplacement Où il a activé sa capacité C'est l'emplacement de droite et pas l'emplacement du milieu Là, on va juste faire quelque chose de genre, du genre ça. Ça. Ça. Alors, faut faire attention parce que Hulkbuster à droite, ça fait quoi Hulkbuster à droite, il ne se mange pas. Hulkbuster à droite, en gros, il. Euh... Je pense que ça se fait quand même. Que c'est gros. Je même pas sûr. C'est juste ça ici. Genre. Ça, ça. En fait il, ne, il mange le craven. Donc il devient 6. Ça fait un craven à 6. Et ensuite le craven à 6. Ok. c'est bon là. Ça devrait être bon non Et ensuite, le Kraven A6 euh, se duplique. En fait, c'est plutôt ça. C'est d'abord le trigger de Hulk Bluster sur Kraven. Et ensuite, il n'y a que des Kraven A6. Ouais, là, j'avais que j'allais le counter. Bon, il a, il a voulu faire le Mariole. Et là, il va concede, je pense. Euh, donc, ça, c'est pas un effet continu. Très sympa, Sunspot. C'est pool 2. Hein. Donc, écoutez, on a, euh, on, on a le, le M-DAL qu'on va faire à la fin. Je pense qu'on va juste faire euh, Hulk Bluster à droite Histoire de manger un truc Est-ce qu'on décale Non On va juste faire ça Ça mange Multiman c'est super Ça mange pas Multiman c'est pas grave C'est aléatoire Vision, ok Oh, C'est pas mal Vision avec Barcinis, Il peut déplacer C'est pas mal, c'est même très fort Ok ok donc, Il euh, bah, y a plusieurs écoles Et On fait full euh... Ouais mais là il va enlever ses cartes Il va essayer de gagner à gauche Il faut qu'on gagne à droite Il met tout vision à droite Et Les craven, ils vont être pas mal hein. En vrai j'aime bien M... Fait Emdal Il aime pas mal à gauche hein. Après il peut mettre une énorme créa à gauche Ah, en vrai, il a sûrement gagné avec les visions. Bon, typiquement, ça, c'est vraiment la carte pour euh, le bar sinistre. Après, on va quand même aller jusqu'au bout de cette game et pas la concede. Juste pour voir. Je pense qu'on va faire ce play, hein, qui, est, qui était le play qu'on voulait faire au début. Je pense pas gagner à gauche à moins qu'ils mettent vraiment un truc euh, petit. Et vous voyez, c'est gros quand même les Kraven. Hein. Entre eux. Hein. Peut-être fallait M'Dalo. Ouais, 13 ici, la plus. Bon, ça va dépendre de ça. Mais je pense c'est une grosse créa vu qu'il en joue qu'une. Ouais, Dino. Ok, GG. Ouais, intéressant. Bon, c'est vraiment le vision qui nous a tué ici. Mais vous voyez, typiquement, bon, l'idée c'est vraiment de vous montrer le, les, les ressources du deck. Là, dans un setup où on va dire il n'y a pas barre sinistre. Bah en fait, cette game, elle est gagnée quoi sur le spot avec Kraven. Bah après, bon nous, on a aussi profité un peu de Kraven. Mais... Ouais, là, on pouvait pas gagner avec les visions. Normalement, il faut qu'on cite cette game. Hein. Encore une fois, là, je perds 8 points. Donc, je perds 4 games d'affilée. Mais bon, c'est pas mal aussi de, de snapper. Enfin, le, le... Je peux vous conseiller également de snapper T1 parfois. Parce que comme ça, vous allez au bout de la game. Enfin, ou justement, ouais, le fait de snapper, ça me donne envie d'aller au bout de la game. Mais le fait de snapper, ça peut aussi vous donner... Ne pas vous donner envie d'aller au bout de la game. Mais aller au bout de la game, ça vous permet de comprendre les setups de l'adversaire. Ça, c'est très très très important. De setups de l'adversaire, les vôtres, les les, comment dire, les limites aussi de vos setups. Donc voilà, c'est comme sur Hearthstone. Quand vous allez au bout d'une game, vous imprégnez beaucoup plus de théorie que si vous concedez parce que vous avez l'impression que vous avez perdu. Le concede ne fait pas progresser en soi. Euh, ok, ok. Et le problème, c'est que là... Après, c'est quand même... Ouais, je pense qu'on va quand même jouer lui. On va quand même essayer d'avoir quelques petits Hulk. On en aura beaucoup moins que l'adversaire. Et on pourra les déplacer. On remarque lui aussi, vous allez me dire. Ou alors, on les laisse là, hein. Écoutez je vais juste faire Et je pense que je pourrais pas jouer Clock dans, ma, dans mon setup Ah quoique Ouais je crois que je vais abandonner les les Hulk Tant pis Ça veut dire que je vais me battre vraiment que sur ces deux lignes là Je pense que c'est jouable Ouais on a, on a un deck qui ne, qui ne supporte pas le laboratoire gamma Et ça c'est super euh, on a un deck qui supporte vraiment pas le laboratoire gamma, c'est vraiment une des quêtes qui nous contre. hasard, ok. Évidemment les Hulk on les battra pas. Ah non, ils, ils ont pas plus un. Euh, ok ok. Intéressant. On peut faire clock à gauche. Ça à gauche. Comme ça, ça me permet de déplacer mon multiple man à gauche. Ce pas mal en soi. Parce que l'idée, c'est quand même de le déplacer pour pouvoir activer ses effets. Et évidemment, de gagner à droite. et voilà. Espérons pouvoir y arriver. Donc en gros, si on déplace ici, ça va faire une copie là. Le problème, c'est que je ne gagne pas le centre. On va faire une copie là seulement C'est pas très agréable Ouais euh, ouais ouais ouais Faudrait faire euh... Ah ouais mais ça va... Ah non j'ai Hulk C'est Hulk qui va se déplacer en fait Donc en fait je peux faire genre... Là j'ai 9 que j'essaye de gagner au centre J'ai perdu là Si je fais Doctor Strange déplace mon Hulk Et au mid je fais ça Mais c'est pas ouf Ah il manque un mana Je vais juste faire ça au mid mais ah, je, je vais concede ici Je pense que je suis drawing dead Enfin je suis playing dead Donc là on va concede Ouais les Hulk c'était un peu compliqué pour nous Les Hulk c'était un poil compliqué pour nous Dans le setup Euh parce que il faut gagner sur deux autres lignes ici et en fait lui il a pas investi beaucoup il a juste investi des T1. En fait il gagne une ligne où il investit pas beaucoup de cartes donc forcément c'est plus complexe. Ok bon ça arrive aussi quand on snap T1 c'est bête mais franchement ça doit arriver plus ça arrive plusieurs fois par jour quand tu snaps T1 l'adversaire est concede parce que Peut-être qu'il se dit, bon, l'adversaire, il est méga confiant. Il doit avoir un deck incroyable. J'ai un deck incroyable. Mais, vous voyez, ça demande beaucoup de maîtrise. Et il manque encore quelques petites cartes. Bon, c'est assez horrible, ça. Toutes les cartes dans votre main échangent leur puissance et leur coût. À un mana de plus, on s'en moque un peu avec notre deck. <rire> Théorie. Vulture On va faire un Iron Fist. On va faire un Iron Fist à droite. On va faire Iron Fist à droite et on fera Vulture ensuite. Il a l'air d'avoir un deck un peu contrôle, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il a un mana de plus, enfin nous aussi, mais. Puissance moins 1 aux cartes dans la main de l'adversaire. Énergie plus 1 et B. On a le multiple man. Euh... Pas sûr d'avoir envie de le faire maintenant, je pense juste faire ça. Et il va se déplacer à gauche. Ouais, on va juste faire ça. Encore une fois, hein, c'est vraiment une histoire de gagner des lignes. Gagner deux lignes sur trois. Oh, ça c'est rigolo. Il le sacrifie, il a plus un à ses cartes. Okay. Euh, intéressant. Je pense que j'accepte de perdre le mana ici. De faire multiple man et Hulkbuster. Ok. Prochain tour, je fais clock. A droite. Into Mdal, je pense. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Euh, c'est le problème, c'est que faut essayer d'avoir toujours une ligne vide. Pour justement pouvoir faire cette combo. Ah. C'est révélé, ça. Donc, il me contre ici. Avec son cosmo. Ouais, c'est un peu chiant, mais... C'est pas la fin du monde. C'est clairement pas la fin du monde. Il reste deux tours. Il a senti la combo. Hein c'est rigolo. Euh, donc on, a, on va pouvoir... Après, on, le problème c'est que là, on va déplacer qu'un 3. Qu'un 3 de puissance. Alors certes, on va le dupliquer. Mais c'est que 3. Quand c'est 7, c'est pas la même limonade. Rino, il casse le terrain. Il y a pas mal de petites créas C'est bizarre Donc L'idée On peut déplacer Vulture En fait on peut déplacer Vulture Mais je pense qu'on va déplacer Multiple Man Ensuite on fait Emdal Le Hulkbuster à gauche Et Clock Iron Fist Il ne redéplace pas Multiple Man Parce que j'ai un Multiple Man au centre est-ce que ça marche avec Emdal Si euh... je fais juste ça Et ça Et ensuite je fais Emdal C'est assez tricky Écoutez ça me plaît Sans être incroyable Mais en tout cas il faut tester voilà faut faire des petits tests de setup Et comme ça on s'imprègne de setup et typiquement en fait ce deck là Pour le comparer un peu à un deck Hearthstone c'est le prêtre sanglier C'est vraiment le deck au début on a oui, on a winrate catastrophique Et en fait on teste on test et à un moment Bah c'est juste imbattable quoi On va voir ce qu'il va nous faire Killmonger ça tue les T1 Bon c'est pas très grave Ça tue tous les T1 ah, ça tue le sien, surtout. Et Woundou. Ouais. Vous voyez, ça fait de la belle magie. Hein. Bah, écoutez, ça nous fait gagner. Vous voyez C'est rigolo. Là, c'était vraiment un beau setup. Hein. Mais faut le tester. Vous voyez faut pas se dire « Ah, j'ai peur. Je pense que ça va pas le faire. » Parce que bah, Killmonger, ça marche bien dans son deck. Il détruit les T1. Et son T1, c'était... Euh, dès qu'il est sacrifié, il... Ils donnent plus un aux autres. Donc voilà, on teste. Et, et, on, et, et on voit ce que ça fait. Et puis même, on, on voit aussi les setups adverses. C'est important. Comment on peut mourir. C'est pour ça qu'il faut éviter trop concede. À part si vraiment on a l'impression que c'est ça prendra rien. Mais... Ok. Bon. Dal est quand même vraiment une bonne carte à avoir. Même, même si, bon, au moment de départ, ça pollue un peu. Mais c'est quand même un truc qui retourne les games à la fin, clairement. Oh. Ah le gros problème de ça, c'est qu'on on le remplit jamais. Nous on ne peut pas le remplir avec notre deck. Je me demande s'il ne faut pas l'abandonner. Je crois que je vais abandonner le raft. Allez, ah, je vais abandonner le raft. J'arrive jamais à gagner le raft. Bon, c'est pareil, c'est problématique avec notre deck ça. Mais... Une carte se déplace ici, détruisez-la. J'ai bien fait le. Là on fait Hulk. A snap parce qu'il considère qu'il va gagner le raft et donc il va snap mais je suis pas sûr que ça le fasse gagner parce que Même si c'est fort Rider... okay. Okay. donc on a on a clock on va faire Craven and Clock à gauche. Non, oh non, on veut que les cartes se déplacent juste au milieu. Donc on va Craven and Clock au centre. Bon, on gagne, mais on s'en moque Et lui, il est embêté, vous voyez. Ça, c'est pas mal aussi de mettre ça. Sur une ligne où il est bloqué. Donc là, on va pouvoir faire vulture. Bon, déjà, on va déplacer lui. Et euh... ça, ça va aller à gauche. Iron fist, là, là. Ça me paraît ok. Iron fist, ou vulture ici. On va partir là-dessus ouais, c'est vraiment un deck où, vous voyez, à chaque fois, on a le petit mana qui reste Deux mana, on fait pas, on fait rien T2 alors qu'on a une curve Enfin, c'est vraiment, c'est très bizarre, c'est contre-intuitif comme deck Voilà, faut pas avoir peur de perdre du mana faut essayer vraiment de mettre en place des, des, des, des setups, en fait Qu'est-ce que c'est que ça Détruis une de vos cartes à cet emplacement et ajoute des copies de cette carte aux autres emplacements Ouais. Okay. Mais... C'est pas très bizarre a mais... pas eu la meilleure en vrai Donc Donc là on gagne à gauche Avec Amdal Parce qu'il y a Kraven qui y va Donc c'est dans l'ordre d'arrivée hein. Kraven, Clock, Multiple Man à gauche C'est beaucoup de points Sachant que Kraven il va prendre plus 4 Parce qu'il va avoir deux autres se déplacer euh, Je vais vous remontrer le setup L'avantage, quand, même quand on gagne, c'est qu'on peut revoir euh, un peu les cartes. Donc, on aura Multiple Man qui se déplace à gauche et Multiple Man qui reste. Donc, on a une carte à 7 qui reste. On a Vulture qui reste, ça fait 15. Donc, on a 15 au milieu. Euh, on a le Multiple Man qui se déplace à gauche grâce à Emdal. Euh, donc, on est à 15 plus 7, 22. Et à droite, finalement, on a les 7 qui restent avec Multiple Man. Parce qu'il arrive, mais il reste. Et plus 8. Donc, en fait, on a 15 ici. On gagne ici. Et on a euh, genre 10. Ah non, on a moins 3. Mais on a 10 plus 4, 14. 14 et 7, 21. 21 21 et, euh, et 2. 23, 23 moins 12. Euh, donc, on a 11. Et lui, il a difficilement 11 ici dans le setup. Et dans tous les cas, on gagne au midi. Vous voyez C'est hyper intéressant. Après si j'ai pas Mdal, je fais pas ça. Et si j'ai pas Mdal, bah ça veut dire que peut-être que j'ai une curve plus agressive. Vous voyez C'est-à-dire j'ai plus de setup de... j'ai plus de combinaisons d'early game. Typiquement si j'ai pas Mdal, bah, ça veut dire que j'ai aussi la possibilité peut-être d'avoir des sorties comme ça, avec multiple man T2 into Hulk Bluster dessus. Et derrière je vais déplacer un truc à 7 qui va se dupliquer. Ok. Donc là, il y a deux écoles. Attends. Au oh, 3, 4 et 5, aucune carte ne peut être ajoutée ici. Ça veut dire qu'on déplacera T6. Après, on peut juste faire... Craven là. Craven à gauche. On va Craven à gauche. Vulture au centre, Docteur Strange à droite, Colossus, avec ça, ah ouais ne peut pas être détruite, ah ouais c'est l'autre le... skin on va dire, ah zut, les cartes de coin 1, 2, 3 ne peuvent pas être jouées, voilà je suis un peu bloqué, bloqué sur toutes les lignes là, euh... j'ai sûrement perdu, voilà j'ai vraiment une combinaison de deux quêtes qui me tue, l'idée c'était de faire Vulture T3 Barre, ensuite faire euh, genre euh, Doctor Strange ou alors Clock à droite pour déplacer tous les vultures, ils prennent tous 5 et ensuite je redéplace à gauche en fait je, je fais danser l'adversaire et il sait pas où je vais, très compliqué pour lui, alors, en vrai je vais je pas concede mais ah j'ai que des cartes de coup, 1, 2, 3 et en vrai je vais pas concede, j'attends encore un peu mais je pense que là Typiquement, quand vous avez deux lieux qui vous, qui vous battent, à l'a priori, c'est finito. Quoi, mais un seul, encore, ça va. C'est pour ça que je trouve que le deck est pas trop sensible aux lieux. Et deux, c'est rare quand même. Il y a deux lieux comme ça. On va se battre. Hein. On peut piocher là. Dans, on a deux tours pour piocher Amdahl qu'on pourrait jouer à droite. Ah, Amdahl, super. Ah, il y a peut-être moyen en vrai, Kamdal. En vrai, je peux jouer qu'au milieu. Je vais pas Vulture. Ah non, au T5, je pourrais toujours pas jouer. Je pense que je vais faire. Je vais faire les vultures, quand même. faire les vultures au centre bon a priori lui il va rien faire ici de toute façon on peut pas jouer lui non plus il peut pas jouer hein. et c'est vrai que nous on a un deck avec que des deux des trois on a donc on a l'enchantress bah, dans l'absolu on peut la mettre à droite je sais pas si c'est vraiment censé bah, en vrai on a que ça à faire on va la jouer enchantresse ah, j'aurais bien aimé l'enchantress après Ok On va gagner là En fait au centre il va gagner Mais il faut qu'il mette un truc au centre et à... En fait si on fait ça Est-ce qu'il n'y a pas un spot avec Strange Non je fais juste M.Dal ça veut dire que je déplace l'enchantress à gauche. Hellbluster, Vulture, Vulture. Donc à gauche, je suis sûr de gagner. Au centre, j'ai plus 7. Et à droite, j'ai 8. Après, qu il qu'il ait un 4. En fait, il faut qu'il mette un 4. Et il faut qu'il mette des petites créas, mais qu'il gagne. Je pense qu'on a perdu ici. ici. Je fais juste Strange pour déplacer lui. C'est Strange à droite. Je crois que je vais essayer de la jouer tricky. C'est Strange à droite. Ah non, je peux pas. Ah, il a concede. Victoire. <rire> Franchement, là, euh, je savais pas trop. J'aurais joué juste pour aller au bout, vous voyez. Bon, j'en fais une petite dernière. Euh... Et euh, je sais plus ce que j'allais dire. Donc, ouais, pourquoi l'Enchantress n'a pas proc Parce qu'il y a le système d'initiative, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. En gros, le joueur qui a son pseudo... Euh, brillant comme moi là j'ai ça veut dire que j'ai l'initiative mes cartes se révèlent un tout petit peu avant les siennes en gros c'est en même temps mais il y a quand même il y a quand même un ordre et, euh, et par exemple typiquement quand on... c'est pas une histoire de coup de carte donc en fait lui il a révélé moi j'ai d'abord révélé mon enchantress et ensuite son iron man si c'est lui qui avait l'initiative ça aurait fait iron man d'abord et enchantress qui bloque iron man et là dans ce cas là j'avais gagné c'est sûr mais il fallait quand même jouer parce que je savais que j'allais amdal derrière donc là on a le play hein. enfin notre fameux play avec vulture voilà bon, on avait vraiment une bonne main Vous voyez on peut en fait les deux cartes clés c'est vraiment vulture et, et, et le, le man quoi alors ça je l'ai pris pas mal de fois en face The crawler très sexy mais ça bloque quand même pas mal vite le board hein. bon, là il a déjà 5 emplacements il en manque que... il en manque pas beaucoup hein. enfin il reste pas énorme ah ça ça me bloque un peu carte se déplace ici détruisez là Bloque grave en vrai. Euh... Ça me bloque grave. Hein. Pas grave. Grave mais pas grave. Pourra... Ah, c'est dommage parce que l'idée c'est encore une fois de mettre au centre, même sans barre, hein. déplacer à droite avec par exemple ça, et ensuite naturellement on va te déplacer à gauche avec lui. Bon c'est pas très grave. On va vulture. Clock. Pas clock. Ouais, c'est tour fils qu'elle va nous poser problème. Hein. Parce qu'en plus, on avait vraiment un deck full déplacement. On était vraiment en full déplacement là. Ah, il y a ça après le troisième tour. Mélange votre main, à votre deck permet de piocher trois cartes. Bon, après, c'est pas bien grave. Mais euh, ok. Pas du tout faire ça, on va faire ça. Okay. Khazar c'est bizarre qu'il mette qu'un Khazar. Ah, parce qu'après il va mettre les Blue Marvel, ok. Bon, il a snap parce qu'il pense gagner et une vraie possibilité. beaucoup de points à gauche. Le problème c'est qu'au prochain tour je peux la Chavez. En vrai si je fais Forge... Je sais pas si je gagne en vrai au prochain tour. Parce que je sais ce qu'il va faire. Il va enlever ses Nightcrawler et il va mettre des Blue Marvel en gros, plus ou moins. Ah, quoi que non, il va peut-être mettre Onslaught. Onslaught au centre. Onslaught au centre, ça veut dire qu'il perd le centre. Est-ce qu'il gagne à gauche Il a beaucoup. hein. Onslaught, Onslaught, Onslaught, plus Khazar, ça fait perdre. Hein. Je pense qu'il a gagné ici. Bon, en vrai, s'il a Onslaught, il a gagné. Il a combien 3 cartes en main, il reste 2 cartes dans le deck. Je pense qu'on doit prendre le risque. Il va virer, virer. Il fait Blue, Marvel, il a 4. Il y en a 3 donc il a plus euh, 3 plus 3 à toutes ses créas, ça fait 6, il perd à gauche mais il perd au mid, on a 3 Chavez. Mais je pense qu'il a slot mais juste pour vous montrer ce que ça fait, donc là j'accepte de perdre les points. Hein. Normalement il faut concede hein. faut pas faire ce que j'ai fait, mais comme ça je vous montre la combinaison on va dire. En fait il vire les 3 Nightcrawler je pense et il va mettre 3 slot quelque chose comme cela. Ouais. C'est bizarre qu'il est... Ah non, il pouvait pas virer lui. Donc ça en fait que deux, mais je pense que ça fait quand même gagner. Parce que ça fait... Lui, il double les effets continus, donc double plus double, vous voyez, ça, fait... ça part en combo. En fait, ça fait presque dégâts infinis, entre guillemets. pense infini. Bon, on gagne quand même cette ligne. Et vous voyez, ça fait des 10 quoi. Les Nightcrawlers deviennent des 10. S'il a qu'un seul on-slot. Enfin, après, il en a forcément deux, mais sur Blue Marvel, on gagnait. Mais on savait qu'il avait ça. Parce que Blue Marvel, ça rentre dans la curve à 5. Bon, je fais une petite dernière. Euh, Blue Marvel, ça rentre dans la curve à 5. Et là, on était euh, au T6. Et T5, il a pas fait ça. Donc, voilà. Et j'ouvrirai les petits trucs. Euh, donc, voilà. Là, si vous tryhardez, vous... en vidéo, donc je vous propose le play. Mais, bah, à l'absolu, il faut coincider il faut dans ce spot. Donc, ouais, le Barsini c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Mais notre deck a déjà un très bon win rate. Hein. J'ai à peu près 80-85% de win rate avec ce deck. Euh, sur une cinquantaine de games à peu près. Donc, euh, clairement, quand il n'y aura plus barre sinistre, je pense que ça va encore augmenter. Ok, on peut Iron Fist. Ah comment ça Ah oui, il y a un spot avec Iron Fist et barre sinistre. En gros, on fait Iron Fist. Et si on fait Hulk Bluster, par exemple La carte, elle... Elle se déplace et ensuite elle se mange. Ou elle se mange et ensuite elle se déplace. En fait, je sais plus comment ça marche. Bah, On va voir, mais... Lui, on va plutôt le mettre à droite. Et si je dis pas de bêtises... Hulk bluster... Il... Je crois qu'il va se manger et se déplacer à gauche. À quoi qu'on peut faire ça avec Kraven. Hein. La question, c'est est-ce que ça va en déplacer un Ça va... Déplacer tous. En vrai, si ça les déplace tous, c'est super fort. Et je sais pas trop. Ah, euh, pour la science. J'avoue que ça les déplace pas tous. Je suis totalement rect. Alors, hein. ça déplace le premier. Ok, ok. Rhino. Très bien, très bien. Au pire, on a Emdal. Euh, ok. Good, good, good. Là, Hulk Bluster. Euh... Bon, là, ici, c'est juste pour la stat. Ah non, mais on a Doctor Strange. Ah, même, Doctor Strange va ramener le Kraven. Je fais juste ça. Hein. Alors, je, je, je vais faire le Hulk Bluster sur le Kraven. Si Jorino, a priori, c'est qu'il aime pas barre sinistre, j'imagine, ou alors euh, Le buster, ok. Donc là, c'est 16. 16. C'est moins fort que mes Craven, en soi. Euh... Bah, Craven, ça fait plus de stats. pour faut les déplacer, évidemment. Il mais... faut les déplacer maintenant. Ah non, je peux pas les déplacer. Ça déplacera lui, mais je peux le déplacer lui à droite. Comme ça, je mets tous les craven là. Ça veut dire que je... C'est intéressant. Hein là, l'idée, c'est quoi Est-ce qu'on abandonne nos mid on peut pas. Il faudrait... On va à droite. Il y a pas un play où on fait genre... Man Strange. On va faire ça. Ouais bon là je, je pense que je perds sur mon setup. Le craven, je pense je pense que je pensais pas que ça fonctionnait comme cela. Enfin, je savais que ça fonctionnait comme cela mais avec le Ullbuster qui mange une créa. Mais en fait quand ça mange pas de créa, ça, le premier part et ensuite ça bloque. Ok. Et avec c'est différent justement. Encore enfin une fois, hein, c'est la trickiness du, du jeu. Euh, ok ok, on a gagné là. On va perdre au mid s'il met une grosse créa. Euh, on va perdre au mid. Alors, je pense qu'on a perdu. En fait, Amdal ramène euh, les Kraven donc on gagne forcément à gauche mais on perd ici. Et au mid je pense qu'on perd vu qu'il va mettre juste une grosse créa. Donc là on a perdu. On va faire retraite et on fait une petite dernière Mais vraiment la dernière, après ça fait des vidéos trop longues Là en vrai ça change rien, c'est juste un, un setup de blocage Vous voyez il est fou ce deck hein. Il est assez fou et encore moi j'ai en version très low cost hein. J'ai mis des cartes parce qu'il me manquait hein. J'ai entre guillemets sur les 12 cartes du deck J'imagine j'ai la moitié quoi. J'ai eu 7 cartes viables sur les, sur les 12 Ok Ant man ok on va faire la forge et on va attendre en derrière je pense comme enfin, c'est qu'on sait pas ce qui nous vole Énergie plus 1, bon, pour ça, on, vraiment c'est le truc qui nous va pas du tout ça. On n'a pas un deck contrôle. On a M'dal, mais on n'a pas encore de carte qui statent, donc on va juste passer je pense. Même malgré qu'on ait les 4 mana. Ouais, on va juste passer. Raven, ok. Ah, le Huck Bluster, il fait pas grand chose dans ce spot, mais... On ne peut pas trop passer, parce que derrière, ça veut dire qu'on passe tous les tours. Euh... Je pense qu'on va juste faire euh, l'Iron Fist. En gros c'est quoi notre proba On a 4 cartes. On a une chance sur 3. Donc on va... on va juste faire l'Iron Fist ici. Et comme ça au prochain tour. On fera un setup avec Multi-Man. Ah quoique. Fallait... Je pense qu'il fallait le jouer à gauche. Comme ça, je faisais multi-man à droite qui allait au mid et je mangeais celui de droite. Ah non, mais je peux faire ça aussi. Bon, dommage. Vous avez une chance sur 4 d'avoir la carte. Euh, bon, après, on a Vulture, mais c'est beaucoup moins fort. Donc, on va... Vulture là. Bloc. Okay. Oh, il fait un deck qui fait pas grand chose pour le moment Là on a le... Oh, ce qui est drôle c'est juste une carte fait gagner quoi Pas fait gagner une mid La Chavez, mais là on va faire le Mdal. Donc si on fait le Dame à la droite En gros on gagne à gauche et on gagne peut-être au mid Ah c'est dur de gagner au mid Après on a le docteur Strange hein qui ramène le vulture. On peut essayer d'abandonner à gauche. Le Buster. Et à 8. En vrai, il y a peut-être moyen où je fais Doctor Strange ici. Après on peut déplacer naturellement. Genre si on déplace ici. Et ensuite on redéplace. On déplace ici. Ensuite on redéplace. Ouais, dans ce cas là, j'ai plus la place de mettre le Hullbuster. Ou alors je fais Je Déplace. Et ça déplace avant. Ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que je vais juste faire... Euh, je déplace là. Non, je vais faire le play genre. Ça ici. Et juste ça là. battu en retraite c'est ce qui arrive très souvent hein. C'est ce qui arrive vraiment très très souvent parce que là en vrai nous on sait pas trop si on va gagner on fait un, on, en gros à droite on fait euh, strange plus vulture donc on est à 6 plus 5 11 11 et 3 à 14 donc a priori on gagne à droite et, euh, et sur le mid en gros on a un point d'avance et là on rajoute 4 sachant que lui il sait pas trop où on va donc aussi bien il peut ab en fait Vu que c'est trop galère, souvent l'adversaire va abandonner. Même si là, en vrai, je pense que j'ai 20 à 30% de chance de gagner. Logiquement, lui, il faut qu'il juste mette un gros truc au mid. Mais il peut se dire, vu que je suis sous clock, je peux très bien comme play faire juste Vulture à droite. Enfin, Vulture dans le, le spot du clock. Je suis énorme au mid, grâce à au 11 de Vulture. Et... Je sais pas, je mets une énorme créa soit à droite, soit à gauche, et ça me fait gagner. Vous voyez, lui, il peut pas aller partout. Donc, euh, bon, c'était un peu trop compliqué pour lui. Ouais c'est sympa. Bon. J'ouvre ça avec vous. On a ça. On a pas mal de crédits. Le season pass qui avance. Non, bah, normalement on va récupérer une nouvelle carte. Normalement on va pouvoir récupérer une nouvelle carte. Il me manquait 3 points pour une nouvelle carte. Moi bah, j'adore, hein. c'est génial de, de découvrir des cartes justement. Ok logo étincelant euh, voilà quoi ce okay, qui est dit n'est plus à dire en même temps Et on a cette carte qui est okoy puissance plus 1 à toutes les cartes de votre deck c'est assez rigolo euh, c'est plutôt rigolo après en vrai dans le deck ça pourrait presque aller plus 1 ouais enfin non pas fou mais dans un zoo peut-être dans un deck très très agressif Bon, j'améliore également Forge, mais je pense qu'on ne peut pas avoir accès à l'autre carte. On manquera trop de points. Ça c'est le logo, le, le, on va dire le skin que j'ai eu au niveau 70. Au niveau 70, on a un skin. Ouais, c'est à combien C'est à 378, on est à 374. Donc à 75 points, on ne peut pas y aller. Dès qu'on a des golds, on recharge, mais je n'ai pas assez de gold. Donc je vais tout simplement vous le laisser là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Euh... C'est drôle, c'est des gammes de 3 minutes, mais j'ai fait une vidéo plus longue qu'une vidéo hearthstone Mais bon, voilà, je suis vraiment passionné par ce jeu en ce moment et je sais que vous l'êtes aussi parce qu'il euh, y a, y a um, pas mal de gens qui y jouent et j'ai pas mal de messages de, de gens justement qui trouvent le jeu assez incroyable. Euh, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde